Comment gagner de l'argent en 2021 Comment gagner de l'argent en 2021, tous les jours Je t'explique. Je vais te donner cette, ces solutions-là, texto, en, allez, en 5 minutes chrono. Je vais tout balancer. Je vais tout balancer parce que euh, c'est le Covid et qu'il y a plein de monde qui sont dans la crise. Et donc, je vais te donner mes idées en 5 minutes chrono. Et je vais te mettre les liens en dessous. Après, c'est à toi de choisir. Je vais pas faire de blabla. Je vais essayer. Premier point, Amazon. Amazon, euh, l'affiliation Amazon, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as parlé de produits. Imagine, tu as des chaînes YouTube, tu as euh, un site Internet, tu as tout ce que tu veux. Ou, ou même rien. Tu crées ton compte affilié Amazon. C'est gratuit. Et ensuite, euh, tu vas faire ta pub. Ça veut dire que si des personnes, une fois que tu es affilié, tu crées ton lien. Si euh, les personnes utilisent ton lien, quand ils vont acheter sur Amazon, que ce soit pour le produit que tu as recommandé ou pour n'importe quoi d'autre, tu toucheras une commission sur la somme totale qu'ils ont dépensée. Ça, c'est avec Amazon. Les cryptos. Les cryptos, vous le savez, il faut investir. Maintenant, il faut savoir quelles crypto investir. Ça fait plusieurs temps maintenant que je surveille les cryptos. Il y a des cryptos où il est possible de gagner avec rien du tout. Donc, tu vas mettre 20 euros sur les cryptos, sur une crypto qui vaut euh, allez 20 centimes. Et la, la crypto, tu sais pas, c'est plutôt du long terme, euh, sauf si ça explose. Mais en général, ça explose. Donc, euh, tu peux investir moyen, et augmenter avoir un gros profit je vais te donner un crypto ici ça va être le dogecoin moi je te recommande le dogecoin aujourd'hui fin avril 2021 autre solution adsense tu fais des blogs tu fais des sites internet google te permet je te donne des mots clés comme ça après tu toi tu cherches sur internet ou sinon, plus tard, je ferai d'autres vidéos comme ça pour détailler les unes après les autres. Donc, AdSense, c'est de la pub. Donc, euh, comme tu sais, partout, les gens payent pour la les euh, les sponsors. Enfin, tous les j'ai pas le mot là, je l'ai plus. Mais en gros, euh, pour générer de la pub, pour faire de la pub, tu as beaucoup de chaînes. C'est comme à la télé. Tu as, as des euh, personnes qui payent cher les chaînes de télé pour euh, montrer leur pub. Euh, donc c'est pareil sur euh, euh, beaucoup de personnes vont payer google pour qu'ils aient leur pub sur google donc du coup si tu fais un site et que tu es souscrit au programme adsense au programme pub de google ben, tu vas gagner des petites sommes comme ça mais petit à petit plus tu as de vues plus tu vas avoir de d'argent en fait c'est quelque chose qui est pas très euh, rentable si tu n'as pas beaucoup de vues. Mais après, c'est possible. Par contre, AdSense est aussi sur YouTube. Donc, je buffer, buffer sur YouTube. Comment gagner de l'argent avec YouTube YouTube, c'est pareil. Plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir de personnes qui vont voir ta vidéo. à partir du moment où tu es monétisable. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent. Et plus tu vas encaisser de l'argent. Il y a des personnes qui gagnent 5, 10... 50 000 euros par mois sur youtube c'est pas des conneries ça existe vraiment donc fonce voilà donc je t'ai parlé de amazon je t'ai parlé de euh, google adsense de bitcoin de, je t'ai parlé de youtube euh, je vais te parler de de quoi encore euh, je pourrais te parler de blog je crois que t'ai parlé de blog aussi euh, ouais c'est 105 points on est à moins de 5 minutes J'essaie de. Ah oui, l'affiliation. Affiliation. affiliation. Je t'ai parlé d'affiliation Amazon, mais si tu regardes sur Clickbank, si tu regardes one TPE, il y a des sites internet où tu peux euh, euh, faire de l'affiliation. Cherche mot-clé affiliation, gagner de l'argent internet. Euh, J'essaie je re... de voir s'il y a autre chose. Shopify, créer une boutique ta boutique en ligne. Donc c'est-à-dire que tu trouves un produit, tu mets ta boutique euh, en ligne avec Shopify. Et tu vas pouvoir euh, gagner aussi. Donc, euh, je vais te mettre des liens. Moins de 5 minutes. Peut-être au cours des prochaines semaines, je ferai des vidéos sur chaque catégorie. Bon courage. C'était Raph. Bonne chance à tous.